Les types de débit. On peut qualifier le débit de cinq façons différentes. Lent, régulier, rapide, variable et saccadé. Un débit lent est rempli de pauses et parfois d'hésitations. Il s'avère difficile pour l'auditoire de bien saisir le message. Il pourrait être ardu pour les gens de bien rattacher les parties de l'énoncé entre elles. Un débit régulier comprend des pauses adéquates qui sont ni trop longues ni trop courtes. Le locuteur articule généralement bien et la compréhension du message ne demande pas d'efforts particulier. Ce type de débit permet de garder un certain équilibre, ce qui rend la compréhension du message plus facile. Un débit rapide est employé quand le locuteur fait peu de pauses ou n'en fait pas du tout. Comme il a tendance à défiler rapidement son message, il arrive fréquemment que l'articulation soit altérée. Il est ainsi plus difficile pour l'auditoire de bien comprendre toutes les syllabes et tous les mots. La compréhension du message demande un effort particulier pour saisir l'ensemble du propos. Un débit variable change pendant une prise de parole. Il peut être lent par moments et à d'autres occasions être rapide ou saccadé. Il est normal que le débit varie pendant une prise de parole. Toutefois, cela peut être négatif s'il n'y a pas d'intention précise derrière ces variations. Un débit saccadé n'est pas naturel. Il est rempli de pauses inappropriées et d'hésitations. Cela peut donner l'impression que la personne parle comme un robot.